Salut, ça Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle KTM 390 SW Adventure avec un prix euh, complètement délirant d'ailleurs de 7890 euros 390 bon on va dire 400, 400 cm3 euh, voilà comparé par exemple à une crf 300l qui a 6000 euros toute option parce qu'il n'y a pas d'option dessus toute option et une même K klx kawasaki qui est à peu près le même, même, le même tarif donc euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment abusé. En plus, sur, sur KTM, c'est comme BMW, c'est toujours sans option. Donc, si vous commencez à rajouter le shift, le style, ça, ça monte au moins 1000 euros de plus. Donc, c'est parce que c'est des packs, c'est comme BMW, ils font exactement pareil. Quand BMW, c'est des packs. Il y a le pack pro, pack aventure, pack conneries, enfin bref. Et ça, et ça vous augmente la note à mort. Donc pour un moteur qui est, est monocylindre, attention je rappelle, hein, c'est pas un bicylindre, c'est pas un 3 ou un 4 cylindres, hein, c'est un monocylindre de 390 cm3. Donc la CRS300L de Honda, pour faire un comparo, hein, c'est un monocylindre aussi de 300 cm3. Euh, bon, l'une par exemple, la KTM elle, elle fait 44 chevaux, l'autre elle fait 30 chevaux. Mais Si vous rajoutez une, une ligne d'échappement, malgré tout ça vous la ramène à 7000 euros et vous montez à, à, dans, dans, les, dans les 40 chevaux aussi. Euh, mais malgré que vous rajoutez une ligne en plus, vous restez à 7000 euros. Elle, l'autre, elle, elle est à 7890. vous êtes à 8000 balles. Quoi. Donc voilà. Et encore, la ligne, elle n'est même pas obligatoire sur la cf 300 mais, mais allez, à la limite, allez, pour arriver à la même puissance. Donc, euh, bon, euh, niveau, niveau design, elle n'est pas, pas moche, même, sauf le phare avant qui a été un peu vraiment particulier. Mais sinon, c'est pas sur ce point-là que je vais me pencher. Je vais me pencher vraiment sur un point particulier, c'est sur le niveau du moteur. C'est un moteur qui a des problèmes, des problèmes de fiabilité, des problèmes de, de pompe à injection dessus. Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, j'ai vu, vu même des Français, qui, qui ont fait des vidéos, qui ont eu des retours, dans quoi la pompe à injection était fragile euh, et qui tombait en panne. Et si vous commencez à changer une pompe à injection, surtout chez KTM, euh, tu peux dire au moins c'est dans les punis l'eau, la pompe à injection. Donc, euh, c'est le, mo le moteur en lui-même, c'est pibouillé. Ça va, il est assez fiable, mais ils ont il il des problèmes, voilà, de, de pompe à injection. Et comme chez KTM, généralement, ils s'emmerdent pas à faire des rappels ou à changer les pièces quand ça pas, nous, ils attendent vraiment que ça soit une hécatombe, donc vous pouvez avoir ce genre de problème. C'est pas sur, systématiquement sur tous les modèles, mais beaucoup de modèles ont eu ce problème-là. Je crois, je vous donne un exemple très simple. Moi, j'avais acheté la Husqvarna Supermoto 701 de 2022-2021, je veux dire, Elle était neuve. Elle avait, elle avait des fuites d'huile au niveau du pignon de sortie de boîte. J'avais beau l'amener en, en, en, à chaque fois en réparation, eh bien, elle repissait l'huile à chaque fois. Après, ben, je m'en suis séparé du coup, Et je me suis aperçu que sur le modèle 2022 et 2023, ils ont exactement les mêmes problèmes. Ce n'est pas sur tous les modèles, mais sur un, un modèle sur 4 ou sur 5, long. Euh, donc... Du coup, ça prouve qu'ils ne qu qu prennent pas en compte ce que les clients disent Ou les quand les gens ramènent les motos pour les faire réparer Donc c'est On part de ce, ce principe-là que si s'amusent à faire ce genre de truc-là La pompe à injection, vous pouvez avoir ce, ce problème-là C'est pour ça que je préfère mettre vraiment un gros gros point d'exclamation sur ça Faites attention, si vous prenez ce modèle-là il, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de gens, gens Regardez sur YouTube, hein, je, je raconte pas de Beaucoup de personnes sur le modèle 390 Enfin, ce, ce moteur-là euh, cette architecture-là, ils ont eu des problèmes de pompe à injection. Voilà. Et quelques problèmes aussi électroniques. Euh, Je n'ai pas vraiment regardé en détail, mais certains problèmes électroniques, mais surtout, surtout, voilà, problème de pompe à injection. Voilà. Passer ça... Euh, bon, après, ça reste une moto qui est euh, typée euh, polyvalente, on dira, comme la CRF 300L. Ils appellent ça... Euh, ouais, c'est à peu près... Elle fait de la route, elle fait elle peut faire de la terre, mais vraiment, voilà, des chemins. des chemins Vous n'allez vous pas monter sur une... On ne devrait pas monter comme en enduro ou en cross. C'est plus, euh, voilà, on, comment dirais-je, plus comme la Cerreta 300 et C'est un peu un, un mix de tout. Donc, ça veut dire qu'elle excelle pas, elle excelle en rien, mais elle fait les choses trop bien, quoi. Comme la Cerreta 300 moi, ce qui me gêne surtout, je vous dis, c'est le prix. Hein, le prix est complètement farfelu. Hein, c'est 8000 balles pour, pour, un, pour un, un 400. C'est même pas un 400, c'est un 390. Quoi. 390. Donc, en gros, un 390, ça veut dire que c'est un 300 euh, un peu boosté. Quoi. Ils ont un peu augmenté la lésage. Hein. Donc, c'est voilà, un peu comme dirait la 125 et la 150. Chez KTM, il y a la 125, 150, 250. En voilà, cross. Donc, voilà, voilà c'est un peu comme dirait une 150. C'est une 390. Euh, c'est complètement abusé quand je veux dire à ce moment là si vous voulez une moto euh, justement plus légère qu'elle et beaucoup plus typée off-road beaucoup plus haute à ce moment là la CRS 300 l mais de très très loin, très, très loin. parce qu'on vous ne pouvez même pas voyager euh, faire des longs longs longs, longs voyages hein. ça reste un monocylindre c'est comme la CRF300L de Honda c'est à dire que tu peux voyager, attention tu peux rouler mais il faut relâcher l'accélérateur de temps en temps de 20-30 km, il faut, il, faut, il faut soulager le moteur donc c'est plus une moto pour moi, vu la gueule qu'elle a, c'est plus une moto qui est pour la ville, périurbain on dira, petite route de campagne, voilà. Si tu veux faire des longs trajets avec, non, c'est comme la CRF35 de Honda, c'est une moto qui, qui, qui est à l'aise sur voilà, des routes de campagne, les, les chemins de terre, euh, tu peux déjà, de toute façon, tu peux déjà bien bien l'exploiter, ils ont fait des tests qui est même sur euh, une, une chaîne de moto, une moto motocross, si je, je crois que c'est LX-Test. Ils ont, ils ont vraiment vraiment vraiment beaucoup apprécié la, la crf Mais voilà, ça reste une moto qui, qui, qui, qui, qui est assez polyvalente, mais sans exceller non plus. Euh, là c'est pareil, pour pourrait penser là. Ne t'attends pas à, voilà, à traverser la France entière avec un, un monocylindre. C'est juste pas possible. Ou alors tu vas le massacrer. Ou alors il faut vraiment que tu ne fasses que des routes de campagne et que tu relâches souvent sur l'accélérateur. Quand enfin, je dis souvent, ça veut dire tous les 20, 20 ou 30 km. Par exemple, tu il faut que tu ou 110, il faut que tu la, tu la fasses tomber à 80, 70 et que tu la laisses se reposer un peu de enfin, moteur. C'est ça le monosylane. C'est pas comme la mienne, regardez tout à que je parle. Voilà, l'accélérateur le, le, reste reste, reste je, je reste à 100, 110 et, et, et je bouge jamais, quoi. Je veux dire, je peux faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Les moteur, ils sont complètement à 5 un 4 cylindres. C'est comme un moteur de voiture. Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que je la conseille Non. Là, c'est clair et net. Déjà parce que la fiabilité, la, fi la fiabilité KTM, c'est toujours aléatoire. Le prix est complètement abusé. Euh, le poids, est, elle est assez lourde par rapport au mal à la CRF 300L, je crois qu'elle a au moins 10, 10 ou 15 kg de plus. Euh, niveau design, elle est pas moche, sauf le devant, le j'aime pas du tout. Mais sinon, de derrière, de côté, tout ça, elle, elle est pas moche. Euh, mais voilà, moi, ce qui me gêne surtout, c'est la fiabilité, surtout cette connerie de pompe à injection. Moi, enfin, moi j'aurais vraiment peur de ça. Euh... Après, la Satan m'a dit, oui, mais autant c'est de d'usine. Oui, tant que tu restes dans les deux ans deux Ans de mais si, si elle tombe après deux ans en panne, là tu l'as pour toi hein. donc c'est pour ça. <rire> moi j'aurais pas confiance et le prix il est complètement abusé. Ça reste, ça reste un 390 il et à 8000 balles, putain, tu peux avoir nettement mieux. Tu peux avoir nettement mieux. Tu peux carrément te prendre CRF 300L à ce moment là, lui monter une ligne et lui monter bourré bourré d'accessoires en plus pour arriver à ce prix là. Et là, encore, même pas tu y même pas parce que moi j'ai fait le calcul. Même si je monte une ligne totale et je rajoute plein de pièces, au maximum je monterai à 7200. Voilà. Je suis loin, loin des 8000 balles. Donc c'est pour ça, euh, non. moi, KTM ça n'a jamais été le grand amour avec moi et KTM. Voilà. Euh, J'aime pas du tout. Euh, faf, moi, c'est la fiabilité, la vie de la fiabilité, euh, ça n'a jamais été. Moi, c'est une marque que je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance. Et puis le, les prix euh, sont chers. Et puis attention, les prix des révisions. N'oubliez pas ça. J'appuie, j'appuie dessus les prix des révisions chez KTM. C'est comme BMW, c'est très, très, très cher. C'est comme Triomphe, tout ce qui est marque européenne, Triomphe, KTM, BMW, c'est très très cher, Ça n'a rien à voir avec Honda. Tu vas pas t'en tirer avec 100 ou 80 ou 100 euros de, de révision comme je fais moi. Là, tu t'en tires toujours avec, minimum avec 200 balles à payer. Donc, non, euh, non, c'est pour ça, c'est très très très cher. Et n'oubliez pas aussi une chose c'est qu'un monocylindre demande beaucoup plus d'entretien et beaucoup plus de vidange qu'un bi 3, qu 3 ou 4 cylindres. Ça, n'oubliez pas. Voilà. Bon écoutez en tout cas je vous souhaite bonne continuation, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et puis euh, et je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao ciao